5 faits ou mythes sur la masturbation La forme la plus privée du sexe est ce que nous faisons seuls. Beaucoup de gens ont un peu honte de l'acte de masturbation. Peut-être ont-ils reçu des critiques pour avoir exploré leur corps, qu'ils ne devraient jamais se masturber, ou avoir un sentiment de culpabilité. La masturbation ne pose pas de problème particulier, ni pour la santé physique, ni pour la santé mentale. C'est plutôt une addiction à la sexualité, il n'est pas normal que la sexualité envahisse vos pensées pour devenir très gênante. Voici 5 faits ou mythes sur la masturbation mais avant de regarder la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour aider notre chaîne à grandir. Un point, les femmes peuvent atteindre leur apogée en 2 minutes par elles-mêmes en massant leur clitoris, mais en général 10 à 20 minutes avec leur partenaire. La masturbation est généralement provoquée par un désir de sensation sexuelle, bien qu'une personne puisse commencer une relation sexuelle en souhaitant avoir des relations sexuelles, elle ne souhaite pas nécessairement une libération sexuelle, de plus un partenaire peut ne pas toucher un point spécifique avec précision, appliquer une pression correctement ou trouver le rythme qui déclenche un orgasme. Deux points La plupart des gens se masturbent tout au long de leur vie. Une fois que nous sommes matures ou que nous avons traversé la puberté, nous comprenons le pouvoir de partager nos sentiments sexuels avec un autre. Mais il y a des raisons et des moments où une personne peut vouloir un moment de sensation privée, pas nécessairement un échange sexuel. Peut-être qu'ils ont besoin d'un peu de soulagement du stress. Parfois, les gens l'utilisent pour gérer les différences avec leur partenaire dans la pulsion sexuelle. 3. La plupart des hommes se masturbent et commencent à jouir une fois qu'ils ont atteint la puberté. Environ 75% des femmes apprennent à avoir des orgasmes grâce à la masturbation. Pour les femmes qui ont du mal à atteindre l'orgasme pendant les rapports sexuels, les sexothérapeutes peuvent recommander la découverte de soi comme voie vers l'orgasme sans la pression de plaire à un partenaire. 4. La plupart du temps, les gens disent que si la masturbation est génitalement satisfaisante, elle ne leur donne pas un sentiment d'achèvement et de connexion qu'apporte le sexe en couple. Parfois, cependant, les relations sexuelles en couple sont décevantes et les gens se retirent dans une vie sexuelle solitaire en utilisant souvent la pornographie comme stimulation. 5. La masturbation fait souvent partie de la vie d'un adulte, même s'il a une relation sexuelle bonne et satisfaisante avec un partenaire, tout le monde le fait à un des moments de sa vie et c'est une partie naturelle de la vie sexuelle. Laissez-nous un commentaire et aimez la vidéo. A bientôt pour la prochaine vidéo arrobas